ce capsule corde. C'est un format de vidéo courte. C'est pas des tutos, c'est pas des cours. On va simplement poser entre nous. On va simplement dire ce qu'on pense, donner notre avis. C'est notre manière de voir les choses et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Nous-même souvent, on n'est pas d'accord entre nous. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça nous arrive aussi. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la PLS, position latérale de sécurité et du sol. Alors si vous voulez faire un petit peu spécial, vous dites Newasa, c'est le sol en japonais. On couche les personnes de préférence, en règle générale, à droite. Côté, à droite, sauf les femmes enceintes et les personnes en surpoids. Alors, les personnes en ce n'est pas un jugement de valeur pour vous dire que tu es gros ou pas gros. Je vais mettre un petit tableau ici avec les, les c'est simplement que le corps et les artères disent là, c'est un petit peu trop là. Bon, faites attention. Les femmes enceintes. Donc plutôt sur le côté gauche, comme les, les, les, euh, les personnes en surpoids. Je mettrai ça en lien dans la description, c'est parce que le zoophage appuie sur la veine calme me semble utile, je peux me tromper, et pareil pour le fœtus, euh, qui appuie sur, aussi pareil, sur le côté gauche et pour les femmes enceintes. En général sur le côté droit, mais ça nous a de faire des vidéos où j'ai couché sur le côté gauche, et elle est visiblement vivante, donc tout va bien. Laurent disait on ne fait pas de cordes avec les formes enceintes. Je disais que moi en tant que qu cordeur, ça me pose aussi de fait ça avec les formes enceintes. Parce que je pense qu'il y a plein de risques à prendre, donc voilà, c'est euh, moi, un qui dit qu'il plus loin, qui fait que, voilà. Mais moi, Valérie est en train de négocier en champ. J'ai renchéri en disant que ça dépend de quel corps on parle. Non Effectivement, elle a raison, si c'est simplement euh, des cordes sur les gens, un petit photo, un petit truc, un petit corset, ouais, voilà, elle négocie, voilà, elle négocie. Vous y allez doucement, en fait, Ok. peut-être jouable. Voilà, elle ouais, change d'avis, bah, c'est cool. Bah, je suis pas d'accord avec moi-même, c'est plutôt bien. Je crois que nous avons dit l'essentiel. Voilà, comme d'habitude, c'est des vidéos courtes, donc on aura on a oublié plein de choses et c'est pas grave. On l'oublie des fois en tant que spectateur. Vous pouvez penser à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Ouais, nous aussi, on l'oublie en tant que spectateur, donc euh, si vous l'oubliez, c'est ah, pas grave, c'est un, un petit rappel. Et donc, je qu'on a un petit peu tout dit, donc. Euh... Au revoir! Au revoir.